A vous mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et mettre, vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Et il nous faut affirmer que nous ne pouvons plus tolérer sur Internet ce que nous n'accepterions jamais dans un bus, dans un restaurant, dans l'espace public. C'est aussi la même députée En Marche qui, cette semaine sur Mediapart, est attaquée par cinq de ses ex-assistants parlementaires qui, preuve à l'appui, dénoncent la députée comme tyrannique, humiliante, homophobe, raciste et sexiste. Après, attention, il y a quand même des choses positives chez Laetitia Avia. Hein. Son cabinet, il est vrai, est un peu à l'image eh de notre monde contemporain, hein, puisqu'elle n'hésitait pas à embaucher des gens issus de la diversité, comme le chinois, là. Hein ah non, non, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, oui, un de ses collaborateurs qu'elle appelait le chinois. Voilà, probablement qu'elle avait la flemme de souvenir de son blase. Bah tiens, euh, Grindry, va donner mon, mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'accord. On va vous emmener le téléphone, hein. Oui. Tiens, Grinderie amène lui ça en même temps. Les verres, c'est gagné. Oui, Grinderie amène lui ça en même temps. Et il est venu avec toute sa famille, euh, c'est un de people, et il a un nom pas possible. Il s'appelle, euh, alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle, et un jour je l'ai baptisé Grinderie, et toute la mairie, il est au courrier à la mairie, toute la mairie il Grindry. fait Même quand le chinois, comme elle dit, il était pas là, et ben elle disait, ah, tiens, ça sent le chinois. Je suis 158 fois moins cher. Tu vois, c'est même plus. Euh, je suis même plus chinois de l'hémicycle, là, à ce tarif-là. Je suis 158 fois moins cher que Delphine O qui ose la ramener. Non, mais attends, vraiment, ils ont honte de rien, quoi. C'est donc sans complexe que Ruffin véhicule des propos racistes et discriminatoires. Travailler pas cher égale être le chinois Bah oui, Laetitia, il a raison, François Ruffin. Non seulement les Chinois, ils valent pas cher, et en plus de ça, ils travaillent mal Hein ah, c'est pas moi qui le dis, c'est toi Voilà, ça c'est aussi le point euh, qui te concerne. Euh... Étant vraiment, euh, malgré ses origines, pas le meilleur sur les sujets informatiques, euh, je vais transférer ces sujets-là à... Vous savez, lorsqu'on s'engage dans une cause telle que la lutte contre les discriminations, c'est rarement par hasard. <rire> L'injure raciste, homophobe, sexiste, handiphobe, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit, c'est un délit. Donc tous ceux qui profèrent ces injures sont des délinquants, point. Et ça c'est dans notre droit, ce n'est pas de la liberté d'expression, et donc toutes ces personnes, il faut les sanctionner. Hein, par exemple, quand tu dis ça y est on a voté l'amendement DPD, donc là c'est pas défendable en fait Plusieurs témoins auraient aussi rapporté des propos au sujet de la tenue de ses collègues féminines, des collègues qu'elle n'hésiteraient pas à traiter de putes. C'est vraiment euh, ce qui est ce que j'appelle la haine la plus crasse. Non vraiment Letty, là, je veux dire t'es en train de t'enterrer, mais à un niveau rarement atteint sur les internets. J'ai appris à connaître euh, ses valeurs, j'ai appris à connaître sa manière de faire passer ses valeurs, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais condescendante, elle est jamais donneuse de leçons, mais elle vous invite toujours à vous remettre en question. C'est le euh, sale nègre, sale pédé, euh, voilà, qu'on qu retrouve, mais bien, bien, bien trop sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Méchant, vilain, pavot, chameau, pingouin, tête de lard Madame Avia, si je vous appelle Madame Tartuffe, est-ce un contenu Merci, haineux Madame. ou est-ce une référence littéraire Merci, à, à votre hypocrisie qui fait que vos actes sont souvent en désaccord avec vos discours ?» Elle a déclaré que les propos étaient sortis de leur contexte et déformés et que, au delà de ça, elle allait porter plainte pour diffamation. Ah, « Une plainte en diffamation parce que ces accusations sont d'une grande gravité euh, et qu'elle euh, ne peut pas accepter des choses qui sont fausses, qui sont présentées de manière très contestable. Euh, tous ces... Euh, euh... Euh, euh, ah, je ne jugerai pas de ce qui vous arrive aujourd'hui, je n'ai aucun élément. Mais j'observe que la ligne de défense que vous avez utilisée, qui est peut-être juste, madame la rapporteure, mais est une ligne de défense qui consiste à dire, il faut contextualiser les propos. Eh ben, C'est le fond du sujet. C'est le fond du sujet. Peut-être êtes-vous de bonne foi en disant qu'il est scandaleux de prendre tel ou tel mot et de vous en faire grief, parce qu'il faut comprendre Allez, le faut contexte dans lequel ça a été Non mais précisément. L'amendement DPD, c'est l'expression qu'utilisait mon ex-collab, lui-même homosexuel, pour désigner cet amendement que j'ai soutenu. C'est même pas euh, « j'ai un ami gay » l'argument, non, c'est « j'ai un subalterne gay ». J'ai un subalterne gay, j'ai un subalterne noir, j'ai un subalterne ce que tu veux, ça marche encore moins comme argument. Vous savez, j'ai été vraiment choqué par ces propos qui m'accusent depuis quelques semaines d'être raciste. Je vous rappelle d'ailleurs que la totalité de mes subalternes sont noirs. Non, vraiment, je trouve ça injuste. Ok, je sens qu'il y en a qui ont trouvé la comparaison peut-être un petit peu osée, mais elle est pas loin de la vérité. Je dis subalterne pour être poli, mais on est à deux doigts de pouvoir parler d'esclaves. Elle avait aussi prévenu l'équipe qu'elle ne supportait pas la chaleur. En juin 2000... 2018, par exemple, j'ai dû brumiser ses jambes à plusieurs reprises. Elle aurait ainsi invité ses collaborateurs dans sa maison de campagne, un week-end ouvert qui n'aurait pas été très bien vécu par ses équipes contraintes à un minimum d'intimité le temps du séjour. Le député aurait d'ailleurs piqué une colère noire contre un collaborateur accusé de l'avoir fait perdre à un jeu de société. Cependant quand ton corps s'enflamme contre mon corps qui te réclame, tu es un vrai brasier. les ceux qui la connaissent ici vous savez que quand Laetitia commence par faire hum, ça veut dire qu'elle va dire quelque chose de très important, qu'elle est en train de chercher comment elle va vous dire qu'elle n'est pas d'accord avec vous et qu'au final vous serez toute façon d'accord avec elle. Les méthodes Avia ont mené deux collaborateurs en arrêt maladie au motif de signes d'alerte d'une souffrance au travail. Aux humiliations se sont ajoutés les conflits autour des congés que le député n'a pas tenu à laisser à ses collaborateurs ou quand elle a suggéré à une assistante de prendre ses congés tout en venant travailler quand même. Les anciens collaborateurs de Laetitia Avia nous racontent comment celle ci leur faisait régulièrement faire des tâches qui n'ont rien à voir avec leurs fonction, comme par exemple corriger ses copies de Sciences Po qu'elle avait la flemme de faire, hein, avec nos impôts, bien évidemment. Euh, ma petite anecdote à moi avec Laetitia, c'est que Laetitia emploie souvent le mot de bienveillance. Être à l'écoute avec bienveillance de chacun et de chacune. Et je crois vraiment, Laetitia, que c'est la clé pour euh, redonner envie aux gens de croire dans les gens, aux édans, en, en les élus et en la politique. Donc merci pour ça. Ne respectant pas ses obligations après une rupture conventionnelle, le député avocat Avia a même dû faire face à un représentant syndical sud qui l'a rappelé à ses obligations. Après cet épisode, le député suggérera de placer l'assistante en question sur une chaise jusqu'à la fin de la journée avant d'envisager de changer la rupture conventionnelle en licenciement, demandant pour cela le témoignage de ses autres collaborateurs Témoignant ainsi des pires méthodes managériales. Et derrière, il y a des personnes, des personnes qui sont blessées, des personnes à qui on porte euh, atteinte à leur dignité humaine. L'assistante en question a d'ailleurs alerté le déontologue de l'Assemblée, un déontologue consulté six fois pour le seul cas du député Avia, dont une fois parce que l'élu avait évoqué les supposés problèmes psychiatriques de cette dernière. Des méthodes de harcèlement psychologique particulièrement graves ont également été avisées de ces problèmes. Les cabinets du président de l'Assemblée nationale et du patron des députés à l'REM, même la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée a été saisie. Ça fait beaucoup là, non? Mais la liste ne s'arrête pas là. Le député Avia s'est encore fait remarquer pendant l'épisode coronavirus demandant à l'une de ses collaboratrices atteintes d'une maladie grave d'interrompre son confinement pour venir travailler à Paris. Prévenu qu'un article allait paraître à ce propos, celle-ci a finalement fait pression sur son assistante pour qu'elle démente les accusations. À toutes les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seuls nous nous battrons pour vous. Les charges sont multiples contre le député, mais c'est aussi le système qui l'entoure qui peut être pointé du doigt, les responsables savaient et personne n'a rien dit. Merci. Et d'ailleurs j'ai le souvenir d'un collège où je suis intervenue et moi j'ai pu identifier dans la salle des personnes qui étaient très sensibles à ce que je disais et qui donc à mon avis étaient victimes de harcèlement. Et en fait quand je suis sortie de, de cette session et que je l'ai dit à leur prof, ils tombaient des nues parce qu'eux ne l'avaient jamais remarqué en fait. D'abord, moi j'ai envie que des petites filles puissent se dire une députée, et eh ben c'est Laetitia Avia, et j'ai envie que des petites filles de tous les quartiers, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines sociales, de toutes les origines géographiques puissent se projeter dans le fait d'être parlementaire et puissent se dire, et eh ben en France, moi quand je serai grande, je serai Laetitia Avia. Non, God! Non, God, please, no! Non! Non! Non! Priorité de la rentrée, c'est euh, euh, ma haute réputation. N'en ai pas l'air comme ça, mais sache que je ne t'en veux pas. J'ai juste envie de te masser le cou afin que tu t'endormes d'un sommeil tellement profond et paisible que tu ne t'en réveilleras pas. Tu vois, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas.